Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la telle On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on a Yu-Gi-Oh! GX! Nouvelle génération! Et salut les astronéens, c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture Alors je, je fais plus de live parce que je ne vois plus personne Donc à partir de maintenant, je vais faire des carte d'ouverture et des cartes iront dans le trade leader, dans le gros trade leader que je vais amener pour la vidéo du, de fin août. Donc, on, on, on, a, on a fait ceci. Enfin, j'ai ouvert ceci. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'ils ont mis quelques nouveautés, quelques cartes. Donc, voilà. Je, je vais vous montrer. Il y a à peu près tout ça de cartes et c'est des rares. Donc, on va commencer par les links. À la canne, l'extra harlequin. Je vous montre que j'ai eu en trois fois. À la canne, le chevalier harlequin. Là, que j'ai eu en une, deux, trois, quatre fois. Après le dragon de Gémeaux de Ferraille que j'ai eu quand même une seule fois. Après, carte qui valait assez cher à l'époque du, du deck Yangzing, si je ne me trompe pas. Maintenant, elle doit, elle, elle le deck Yangzing, je ne sais pas si ça va être toujours méta. <coughs> <coughs> je fais plus de compétition pour le moment. Donc, c'est Baxia Éclat du Yangzing. voilà, l'ai eu en trois fois je vous remonte bien hein. je suis sincère avec vous, j'ai eu en trois fois Shaofeng fantôme du yangzing en une fois Bien sûr, je trade et je code PC et je market château dans le ciel donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont renouvelé j'en avais une chaîne de, de celle-là donc j'ai eu en 1, 2, 3, 4, je vous remonte une dernière fois, en 5 fois. Après, numéro C39, rayon utopie. Que j'ai eu en 1, 2, 3. Donc pareil, 3 fois. 39 numéro 39 utopie 1 2 3 4 quatre fois alors numéro F0 futur utopique que j'ai eu en trois fois Tolémé M7 de la Constellée. Donc je sais pas si. Je crois qu'il fait plus beaucoup de dégâts celui-là. Euh, le deck de la Constellé. C'est un monstre machine lumière. Voilà. Tolémie M7. De la constellée. Donc vous pouvez y voir. Une, deux. Trois. Arsenal Zenamaoï Automate. Deux Machine de niveau 5. Donc je disais son effet. Hein, Donc ça peut être pas mal. Pour un deck Cyber euh, Dragon, ça peut être pas mal. Parce qu'il te faut deux machines de niveau 5. Ça va Tu cibles deux cartes sur le terrain, tu les détruis. Des cartes posées, je précise. ZW armée de Léo. Donc, ils ont renouvelé encore le... Il y a beaucoup d'utopie. Voilà, que j'ai eu en 1, 2, 3, 4, 5 fois. Après, on va passer au monstre. Princesse de la rose, en une fois. Fille de cristal, en deux fois. Voilà, j'essaie d'être le plus sincère avec vous pour ne pas louper des choses. <coughs> porteur, ZW porteur de tornade. Une, deux, 3. Donc ça aussi, ils ont réédité. Vous voyez, hein, c'est les trois les mêmes. Chevalier du roi, alors, ils ont ressorti, euh, comme vous avez vu, ils ont ressorti des cartes pour les Chevaliers du roi et de la reine. Ils ont sorti des cartes magiques, des cartes de pièges et des fusions, voilà. Chevalier du roi. Deux. Trois. 5 j'essaye d'être le plus honnête possible 5 hein? fois après, idole aux yeux d'or donc c'est peut-être pour une future fusion qui va sortir avec le renoncé au milieu idole aux yeux d'or Une. 2, 3, 4, Quatre fois, Idolum, d'or. Après, ils ont sorti des monstres. Moi aussi, pour les chevaliers du roi et de la reine. Donc, garde impérieux en deux fois. Alors, long Poussière d'étoiles. Ça je sais pas pourquoi ils l'ont ressorti. Une, deux, trois, quatre, cinq fois. Dragon majestueux. Dragon majestueux que j'ai eu en une, deux, trois, trois fois. Après, Zodga le prophète. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte une dernière fois. Toujours être honnête avec ses abonnés. C'est comme ça que je vois les choses. Lapin sauveteur, qui est une carte très pratique. Pour les decks bêtes guerrières, en sachant que le deck créateur va revenir au. Sur le devant de la scène, une, deux, trois, quatre, quatre fois. Donc j'ai dit de mettre bien à la terre, parce que voilà. Après il y a aussi euh, le deck euh, Fire Fist. Après Espion protecteur du tombeau que j'ai eu. Hein. Je vous montre. Hein. Une, deux. 4 Voilà, après ils ont sorti des cartes en français qui n'avaient jamais sorti du tout. Et les cartes elles étaient en anglais. Et ça valait, euh, si je compte la, la triplette, ça valait minimum 120 euros. Donc je sais pas combien elle cote en français. Alors, Avatar, le démon de l'enfer. Ça vous fait penser un peu au 1, 2, 3, 4. 4 fois. Après 10 brood, le démon de l'enfer. 2, 3. Enfin, pour finir la triplette. Parce que j'ai fait exprès de les ranger comme ça. Et Gailleurs, le démon de l'enfer. 2, 3, 4. Quatre fois. Donc je vous remontre. Voilà. Donc je vous rappelle que la triplette, normalement, moi je On la cherché avec euh, Dr Deck. Euh, ça valait minimum 40 euros l'unité. Et 120 euros, les trois, minimum. Après, ZW Serdeg. Ça, c'est pareil, ils ont sorti pour le deck utopie. 1, 2, 3. Après, une carte que j'ai eu quand, seul exemplaire. Diol, tri, gl, tri tin, Après ZW Bouclier ultime, hein, encore pour le deck Utopie. On sait que le deck Utopie fait mal. Et de 3 voilà. Et de 3 Après, j'ai rechampri le chevalier de la reine et du valet. Je vous la montre, mais elle est rare. 5 fois Alors pour vous montrer, je vous m'y donne pas cinq fois. J'ai essayé de faire ça à chaque fois. J'ai essayé de trier toutes les cartes que j'ai ouvertes. Et quand j'en ai des doubles, je vous les montre au moins une fois de chaque type. Donc, chevalier du valet: 1, 2, 3, 4, 5. Après, on va passer aux cartes magiques. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont ressorti quelques cartes et ils ont sorti aussi des, nouvelles, des nouveautés dans ce, dans ce paquet. Donc, pot de dualité. Ah, le fameux pot de dualité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Carte magique, 5 pots de dualité. Ah, mais on voit pas bien. Voilà. Vous, vous êtes au courant, c'est 5 pots dualité. Carte illimitée. Donc, 1, euh, 2, 3, 4. Carte illimitée. Carte qui était interdite à l'époque. Parce qu'on n'avait pas le droit à plus de cette carte. Avec le jeu Sliffer, le dragon du ciel, cette carte, elle fait très mal. Elle fait très mal. Ben oui, parce que Sliffer gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte <coughs> dans sa main. Renfort de l'armée. Ça, c'est pour le deck Chevalier euh, du Roi et de la Reine. 1, 2, 3, 4, Quatre fois. Day imprévu. Encore pour le chevalier du roi et de la reine. Une. Deux. Trois. Trois fois. Alors cette carte, je l'ai sortie il n'y a pas longtemps. Lien des camarades. Ça peut être utile avec le jeu... Avec le jeu chevalier du roi, de la reine et du balai. Une. Deux. Trois. Quatre. Après, carte que j'ai eue comme une seule fois, mais qui est... Qui est tiré de l'anime Yu-Gi-Oh 5D. C'est la lame enflammée. C'est pour vous aider à invoquer le Nova Rouge. Après, donc, ça, c'est une nouveauté. Après, invocation à la vitesse éclair. Nouveauté aussi. Donc, je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. Une. Deux que deux fois, vous voyez, après, le guerrier réincarné, cartes qui n'ont pas tellement ressorti, je crois, ces dernières années, ils l'avaient ressorti, juste pour le deck héros des éléments, héros de la destinée, voilà, donc ça peut être intéressant aussi, un, deux, trois, trois fois, Dragard du monde de l'héritage du monde. Que j'ai eu en une seule fois. <coughs> Après, fusion figure. Ça c'est pour le deck euh, Chevalier du Roi, de la Reine et du Valais. Cherchez pas. Après, ils ont sorti euh, du nouveau support pour le deck Galactique. Et je trouve ça très bien. Ça s'appelle Hyper Galactique. En ai deux. En gros, vous sacrifiez un monstre avec 2000 points d'attaque et vous pouvez invoquer directement le dragon, le néo -faut, le dragon photo au galactique. Excusez-moi, je dis bien sacrifier un monstre avec minimum 2000 points d'attaque, dragon photo du galactique exclu. Puis si bien monstre ne pas devant un adversaire avec minimum 2000 points d'attaque, sacrifiez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon photo du galactique de votre main, deck ou cimetière. Vous pouvez activer qu'un hyper par tour. Donc euh, ça peut être intéressant. Cloître des roses blanches. Alors celle-là j'ai eu en deux fois. Ça c'est pour le deck rose noir. Parce que oui, il y a un deck rose noir. Voilà. Euh, Transferrement pendule. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Pendule X. On a bientôt fini. Hein? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5. Fusion radiesthésique. Donc ça, c'est une nouveauté. Aussi. J'ai eu 1, 2, 3, 4. 4 fois. Induction magnétique. Ça, c'est pour le deck magnétique bêta. Oui, parce qu'il y a un deck guerrier magnétique bêta. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Après 4, il me semble qu'elle valait très cher à l'époque où elle n'était jamais sortie en française. Vœux de convergence. que j'ai eu en 1, 2, 3, 4. Donc, nouvelle nouveauté, carte piège. Donc, je vous montre, je vous m'étonne pas, je l'ai quatre fois. Après, lien éternel. Donc, ça, c'est pour une carte pour le deck photon. Ça peut être intéressant aussi que j'ai eu en une, deux, trois, quatre fois. Après, cours des cartes, ça c'est pour le deck chevalier, pour le deck chevalier du roi, de la reine et du valet, si je me trompe pas. Après, hyper canon Xyz, XYZ. Ça peut être intéressant pour le deck euh, machine, hyper, euh, dragon X, Y et Z. Remplacement Harlequin, que j'ai eu une fois. Et après, pour finir, pour clôturer cette vidéo, Rivalité cinéant de guerre. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire sur Twitter, sur Facebook, et sur... Euh, ben, Discord. Sachez que j'ai un Discord qui s'appelle la Team Astral du donc, vous pouvez rejoindre la team du bio. Vous lancez une demande. Je regarde à peu près tous les jours. Voilà. Comme ça, vous aurez des nouvelles de moi via, euh, via le net. Hein? Via le net. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à la liker, s'il vous plaît. Et il me reste plus qu'un abonné à avoir pour pouvoir euh, montrer les trois vidéos inédites de mon nouveau support sur la chaîne YouTube. Enfin, deux vidéos. Deux diaporamas musicaux et une vidéo inédite donc c'est déjà pas mal donc s'il vous plaît abonnez-vous ça serait super et on se retrouve alors peut-être pas demain parce que je vais me proposer je serai peut-être en famille mais je ne vous oublie pas il me reste encore une display à ouvrir et deux decks à ouvrir donc ça fait beaucoup de choses allez je vous dis à plus et ciao Oh. Maintenant passe à l'action. Et tu prêt à jouer et qui tu veux? Quand tu veux, dans oh. le monde entier. Allez. Tu veux tenter ta chance? Fais bien vouloir l'aider.